Il y a quelques années, il y avait une entreprise de production de masques sur un type totalement capitaliste qui avait fait le choix en fait, de fermer ses portes et d'aller fabriquer en fait, à l'étranger pour une question de rentabilité et de profit. Nous n'avions pas de masques produits notamment en France, on était obligé d'importer depuis la Chine. Et l'idée nous est venue du coup de reprendre une production locale de masques sur la base d'une coopérative bah, Au début, coopérative, tout ça, pour moi, c'était euh, l'inconnu. Donc j'ai fait des recherches et, euh, et je me suis dit pourquoi pas. C'est un modèle en fait qui propose d'associer des gens euh, sur un projet commun. Et une coopérative, c'est un petit peu ce que nous on demandait euh dans le mouvement des Gilets jaunes, plus de démocratie. Et c'est ce qu'il y a ici. Le fait qu'on représente quand même 25 de, des décisions d'entreprises aussi, nous de salariés. Ce n'est pas la coopérative effectivement autogestionnaire euh, qui est euh, complètement pilotée par, euh, par ses propres euh, salariés, entre guillemets. Hein, euh, c'est un, un, un compromis. C'est un modèle qui empêche d'être sur le modèle classique entreprise client. Dans d'autres industries, euh, la direction n'est pas à l'écoute. Vous avez un numéro, euh, on ne sait même pas votre nom, il euh, faut lever le doigt pour aller faire du pipi. Euh, ça n'a rien à voir ici, c'est vraiment très différent. On fait le travail, personne n'a à nous dire euh, fais du rendement, fais ceci, fais cela, on le fait. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas constamment quelqu'un derrière nous pour nous dire ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Quoi. Donc en fait, c'est de nous-mêmes qu'on apprend tout ça. En fait. Nous, on a tout fait nous-mêmes. Le stockage, nos plans, notre organisation, on la met en place nous-mêmes. On est autonome dans notre travail, la direction est à notre écoute. On nous donne aussi notre chance de nous investir et de, de pouvoir avoir euh, la parole aussi au milieu de l'entreprise et, et donner nos points de vue tout simplement. Quoi. Dans les autres entreprises, on ne savait pas forcément les bénéfices, tout ça. Jusqu'à l'entrée de la matière première, jusqu'à la sortie de nos masques fabriqués, on, on est au courant de tout. Quoi. Comme des masques à c'est certainement grâce à votre solidarité et à votre soutien. Vraiment, merci. Là, on rentre carrément directement dans l'usine. Donc, là, c'est là où on reçoit toutes nos matières premières. Il y avait une volonté d'aller jusqu'à 45 millions de masques. C'est 45 hein millions, les deux additionnés. Donc, c'est 30, celle-là, et 15 ici. Ah, c'est ça. Voilà. Là, c'est la dépose de l'élastique. Donc, l'élastique, il va s'insérer au milieu du masque, là, voilà est là Vous êtes, là Vous êtes Super <rire> Franchement, on est tous comme des amis. On a une bonne entente entre nous, on est vraiment solidaires. Et le fait de pouvoir avoir une entreprise qui est relocalisée, ça permet aujourd'hui de, de vendre en région, de vendre au niveau national. Et Rien que le fait que ça soit une coopérative, on sait très bien que cette entreprise ne veut pas être vendue, et puis du jour au lendemain, les salariés se retrouvent sur le tapis. Non non là il y a vraiment euh, voilà il y a, ça marche avec les sociétaires donc euh, on est protégé d'avance. C'est local c'est citoyen c'est collectif on peut pas être délocalisé non plus ce qui est super important pour nous comme ce qui s'est passé en 2018 euh, à plein tel. on sait que là on est là puis on est sociétaire aussi on, en tant que salarié donc on est on s'investit c'est un peu notre bébé aussi quelque part donc on a envie que ça marche on a envie que ça réussisse et si d'autres pouvaient euh, euh, suivre et puis en, si on pouvait en, en plus en créer ailleurs, mais ce serait génial. Des associations et des syndicats du collectif Plus Jamais Ça soutiennent cette expérience alternative. Vous aussi, vous pouvez devenir sociétaire de la COP des masques. Plus d'infos sur solidaire.org.